Dans le module 3, nous explorerons les principes fondamentaux du storytelling et de la gamification en nous concentrant sur la manière d'impliquer les visiteurs et les communautés locales afin de promouvoir une approche durable du tourisme dans les banlieues et les zones périphériques. Le module est organisé en trois parties et présente six outils numériques. Dans la première partie, nous utiliserons la narration et la gamification comme stratégie d'engagement. Des exemples pertinents vous permettront d'en comprendre les mécanismes. Dans la deuxième partie, nous irons un peu plus loin en expliquant ce que sont le storytelling et la gamification. Quelques conseils vous permettront de commencer et vous aurez la possibilité d'essayer certaines stratégies vous-même. Enfin, dans la troisième partie, nous nous plongerons dans la mise en œuvre de ces stratégies pour la création d'une visite périurbaine et numérique. Vous trouverez également une collection de six outils prêtes à être utilisées pour donner un coup de pouce à vos stratégies de narration numérique et de gamification. Grâce à eux, vous pourrez créer vos propres visites sur différents canaux et médias sociaux, créer des chasses au trésor numérique et engager une communauté locale, mais aussi une communauté en ligne. Après avoir terminé le module 3, vous serez en mesure de créer, concevoir et mettre en œuvre du contenu pour des visites urbaines non conventionnelles sur des canaux de distribution pertinents. Vous apprendrez également à identifier et utiliser différentes stratégies de communication en fonction de vos publics afin de concevoir et de réaliser une expérience engageante.